euh, j'ai élaboré aussi un discours, euh, une certaine façon de diagnostiquer. Donner au patient une ouverture sur euh, quelque chose qui pour lui n'était pas forcément acquis euh, euh, dès le départ ou euh, un rapport euh, direct avec le, le, la zone dentaire, c'est euh, déjà faire euh, 50% du travail de soins. Dans les articulations des mâchoires, il y a des capteurs qui gèrent un petit peu la tonicité de, de notre corps, notre posture. Donc on voit beaucoup de personnes au cabinet euh, qui viennent pour des problèmes classiques, mais si on questionne un petit peu, on va voir qu'on tombe sur des problèmes de dos, de cervicales, euh, de des maux de tête, etc., migraines ophtalmiques, euh, un sommeil qui n'est pas réparateur. Effectivement, là, on est dans un champ sur lequel, en tant que dentiste, on peut travailler, parce qu'on peut jouer via les dents sur l'articulation des mâchoires. Mais euh, le patient ne le sait pas spécialement. Il a plutôt tendance à se référer à un ostéopathe ou autre, euh, radiologue pour des problèmes de vertèbres, euh, etc.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 La notion de confiance, c'est fondamental. Et cette notion de confiance, elle vient euh, de la communication, donc c'est une verbalisation des choses. C'est euh, déjà faire euh, 50% du travail de soin. Et très clairement, moi, je ne peux pas soigner si euh, la personne n'est pas en équipe avec moi. Donc, euh, je considère toujours qu'on est deux pour affronter la maladie. Hein, pour, euh, enfin, la maladie, le, le problème. Il euh, faut que la personne gère euh, ben, son stress, sa respiration, sa langue, sans quoi je ne peux pas travailler. Et effectivement, euh, mais, euh, hormis le travail préliminaire d'explication de, etc., il faut aussi euh, développer de la conscience pendant le soin. C'est aussi euh, un travail personnel de comment faire passer les choses. Donc, il y a une notion de pédagogie euh, qui, qui vise à, à finalement, euh, rendre service aux patients. J'ai fait le choix personnel d'utiliser euh, la musique, tout simplement, au cabinet dentaire, pour, euh, parce que ça adoucit les mœurs. <rire> il y a un stress... Nous euh, avons une pollution sonore dans le, le cabinet dentaire. Euh, dont je souffre le premier, hein, je, tiens à, je tiens à le dire. Euh, et la musique ne couvrira pas ça, mais effectivement, c'est plus intéressant d'entendre un petit peu de, de jazz ou autre qu'un euh, ordinateur qui ronronne, une turbine qui, qui agit, ou des petits clictifs, voilà. Quand j'ai décidé de travailler en, en mélangeant plusieurs disciplines, comme la de la postulologie, etc.,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 moi ça me semble normal et je me rappelle que déjà quand j'étais à la fac, je faisais déjà quelques formations qui étaient entre guillemets parallèles. Mon rôle de citoyen c'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner quoi, c'est mon rôle dans la société. C'est une cohérence de... avec soi-même, voilà. c'est une cohérence globale. Ça satisfait mon, mon désir d'humanisme. C'était embêtant quand, quand je travaillais à l'hôpital ou quand j'ai commencé à travailler, d'avoir un savoir. Euh, entre guillemets, euh, enfin, euh, des connaissances plutôt, et de me rendre compte que les actes que je faisais, ouais. ou les attentes des gens, ne euh, correspondaient pas à, à des réalités euh, scientifiques, je veux dire. Ou quand les personnes voulaient juste qu'on soigne, par exemple, une dent, euh, je, me, je me disais, mais il y a autre chose, c'est plus intéressant que ça. Et des fois, je, je, je me suis heurté, par exemple, à des, à des refus de voir la vérité en face de certains patients. Et tout ça, c'est prenant, on, on se dit, tiens... Euh, donc là, c'est que par la, la communication qu'on peut avoir avec les patients, qu'on peut essayer de leur dire non mais aller un peu plus loin dans votre stratégie de soins, regardons ailleurs euh, l'incidence qu'on a par rapport au corps, etc. J'ai toujours eu un petit peu de tristesse des fois à faire des petits soins de dépannage ou, des, des, des ou alors d'avoir des patients non réceptifs à qui j'étais obligé de faire des choses mais je savais que c'était pas forcément dans leur intérêt mais pour eux c'était ça qui primait quoi. Pour euh, développer cette, cette cohérence de travail et personnel, euh, la première des choses, ça a été de, de, de m'interroger. Donc chercher des réponses, euh, évidemment, par des formations, des lectures, euh, des rencontres euh, avec des personnes, euh, des praticiens. J'ai la chance d'avoir un père qui était euh, déjà dans le métier. Et effectivement, depuis que je suis petit, euh, très clairement, comme il est passionné, il a travaillé en médecine chinoise, en beaucoup de choses. J'ai eu un petit peu l'étincelle par rapport à ça. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que si j'avais été seul dans mon coin, avec les informations dont je dispose euh,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 euh, de ne pas rester isolé, quoi. Il faut... on est dans une, situ... une société un peu individualiste, malheureusement par la force des choses, mais il faut arriver à... à transgresser ça. Je pense qu'il y a des disciplines médicales qui permettent plus ou moins de mieux se réaliser dans le côté pluridisciplinaire. C'est difficile, je pense, je pense, quand on est généraliste, de quelquefois, euh, avec toutes les visites qu'on fait, etc., de pouvoir dé développer ça comme on veut.